Bon, euh, je suis un petit peu perturbée parce que je viens de finir le tuto sur la couture invisible. J'ai fait une couture invisible sur du point mousse sans filer. <rire> Ça n'a pas fonctionné, il a fallu que je recommence. Bref, c'était assez drôle. Allez, là c'est la couture au point arrière. Donc la couture au point arrière, par définition, on vient coudre un endroit où il y avait des mailles, contre un endroit où il y avait des mailles, c'est-à-dire a priori là où on a rabattu. Donc souvent pour le dessous des manches, pour un pull tube, comme le tuto tricot numéro 5 que je suis en train de préparer, mais aussi pour une encolure. Donc imaginons, on coud ici, ça fait les épaules, et puis on laisse un espace au milieu pour passer la tête. C'est ce qu'on appelle l'encolure. Et bien dans ces cas-là, on aura rabattu ici, rabattu là, et on va venir coudre les deux euh, l'un en face de l'autre. Alors la couture au point arrière, déjà première chose, elle se fait avec l'envers du travail visible. Donc c'est l'inverse de... Euh, comment on appelle? de la couture invisible. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir qu'on s'intéresse un petit peu à la tranche, c'est-à-dire là où on a rabattu les mailles. Donc je vais faire un gros plan et puis je vais vous montrer ça. Donc on va regarder la tranche, c'est-à-dire là où on avait rabattu les mailles. Donc c'est toujours une affaire de V. Je sais pas, ici, vous avez un V, c'est une des mailles que j'ai rabattu. Et ce V comporte deux brins. Un brin qu'on appelle intérieur, qui est vers nous, et un brin extérieur vers l'extérieur en face c'est pareil la partie qu'on va venir coudre hop là je l'ai fait tomber si on regarde la tranche on a aussi un v avec un brin intérieur qui est vers l'intérieur de l'ouvrage et un brin extérieur qui vient qui est vers pardon l'extérieur de l'ouvrage donc là faut déjà faut pas hésiter à venir regarder de plus près et passer votre aiguille à l'aine dessous pour voir si vous comprenez bien ce système de brins et là, ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est que selon comment, quel brin on va venir saisir avec notre aiguille à coudre, la finition sur l'endroit du travail ne sera pas la même. Je m'explique. Si d'un côté, je prends les deux brins de ma maille rabattue et que je viens prendre les deux brins en face, je n'aurai pas la même finition que si je prends un brin extérieur d'un côté, un brin extérieur de l'autre, ou bien encore le brin intérieur d'un côté, le brin intérieur de l'autre. Enfin, Il y a plusieurs combinaisons possibles. Et le fait est que le résultat esthétique sur l'endroit du travail ne sera pas du tout le même. Vous aurez dans un cas un ou deux, enfin dans un cas un liseré, dans un autre vous aurez deux liserés, et dans un autre cas, vous n'en aurez pas du tout. Donc ça c'est un choix qu'il va falloir faire. Et je vais vous montrer moi ce qui se passe pour moi, c'est que quand je viens mettre mes deux bords, voilà l'un contre l'autre, il y en a toujours un des deux qui est plus tourné que l'autre. C'est-à-dire que lui, je vois assez bien les deux brins, alors que l'autre, je vois plutôt le brin extérieur. Le brin intérieur, lui, il est. Retourner. donc généralement je prends un brin d'un côté et deux brins de l'autre mais vous pourriez faire autrement, vous pouvez tester autrement et choisir la façon qui vous convient le mieux soit d'un point de vue esthétique, soit d'un point de vue pratique soit si vous avez la chance, les deux deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le principe de la couture au point arrière c'est d'avancer de deux pas hop, et de reculer de un alors quand nos mailles font la même taille, je veux dire la même largeur sur le dos et le devant, ce n'est pas un problème, j'avance de deux mailles, je traverse et je recule d'une maille. Mais il peut arriver que vos mailles ne fassent pas la même largeur, c'est-à-dire que ici, par exemple, elle fait dans les 4 mm de large, et que de l'autre côté, pour une raison ou pour une autre, elle soit beaucoup plus petite. Je vais donc avoir des mailles d'un côté qui seront moins larges que l'autre, ce qui fait que les pas, je ne vais pas compter... En nombre de mailles où j'avance, j'avance de une, j'avance de deux, j'avance de trois et pareil en face je vais compter en centimètres j'avance d'un centimètre je traverse et je recule d'un demi centimètre donc là c'est juste ça dépend juste de la, de l'aspect de vos mailles est ce qu'elles ont la même largeur d'un côté et de l'autre et dans ce cas là ça va être super facile pour être régulier si c'est ce pas le cas vous allez raisonner en centimètres et c'est quand même un tout petit peu plus difficile mais ça peut arriver donc la première chose qu'on va faire, c'est de venir arrimer les deux parties l'une avec l'autre. Donc je vous le disais, on voit l'envers du travail, donc c'est par définition endroit contre endroit. Moi je profite de ce moment pour venir réparer toujours euh, vers le, le bord de l'ouvrage. Vous avez toujours une maille qui est un petit peu lâche. Donc je profite du moment où je vais venir unir ces deux parties pour réparer un petit peu ça. Donc aiguille à laine bien sûr, c'est quand même beaucoup plus facile. Je pars d'un côté je viens me glisser dans la boucle en face de l'autre, Voilà, qui est du coup très lâche. Donc je fais un ou deux allers-retours entre le dos et le devant pour venir précisément rentrer ces mailles du bord qui sont un petit peu lâches, voilà j'y suis. Quand je me positionne naturellement comme ça, c'est-à-dire que je mets les bords l'un contre l'autre bon déjà j'ai pas épinglé mais normalement j'épingle et je défais les épingles au fur et à mesure mais quand je me mets euh, naturellement comme ça et que c'est le plus simple ce qui se passe c'est que je vois très bien les deux brins du morceau qui est derrière mais je ne vois qu'un brin du morceau qui est vers moi le deuxième brin il est complètement retourné à l'intérieur c'est ce qui fait que je vais prendre deux brins d'un côté et un seul brin de l'autre voilà la raison principale elle est vraiment elle est vraiment pratique donc le principe, je vous le rappelle, on avance de deux pas, on traverse et on revient d'un temps. Je vais me mettre en gros plan et puis on fait ça. Voilà, donc je suis bord à bord, donc je vais m'avancer de deux mailles. Voilà ma première, voilà la deuxième. Je prends les deux brins de cette maille et en face, je vais prendre le seul brin que je vois exactement en face, c'est-à-dire que j'ai fait aussi euh, deux mailles, d'accord Même distance d'un côté de l'autre, sinon je vais faire un décalage. Je traverse. Je traverse, mais je ne vais, je vais pas complètement tirer le fil. Oui, je le laisse un petit peu euh, déborder. Pourquoi Parce que je vais revenir en arrière d'un pas. Donc je prends le seul brin que je vois et les deux brins de la maille en face. Et c'est uniquement quand j'ai passé mon aiguille que je tire ce fil. Si je le tire avant, je vais rentrer dedans avec mon aiguille et ça va être une vraie galère. Donc je le tire un peu mais pas trop, sinon je vais venir froncer le bord. Et imaginons que ce soit un pull tube et que ce soit le, le bord de la manche, ça va pas être très joli. Donc je tire un peu mais pas trop. Je passe mon fil. Je ne compte pas la maille de laquelle je sors, je compte les suivantes. Une maille, deux mailles, je prends les deux brins. Et en face, je prends le seul brin que je vois à deux mailles aussi. J'ai aussi fait deux pas. Je tire mes pas trop. Je reviens d'un pas, je prends le seul brin que je vois, plus les deux brins euh, du dos. Je tire un peu. Et je recommence. Je ne compte pas cette maille-là. Une, deux, deux brins. Et en face, un brin. Donc le principe de la couture arrière, c'est ça. J'avance de l'équivalent de deux pas, ou bien d'un centimètre. Si vos mailles ne font pas la même largeur, vous n'allez pas pouvoir euh, raisonner en nombre de mailles. Et je recule de la moitié. Alors j'avance, moi, de deux mailles, mais je pourrais avancer de trois. Une, deux, trois, là ça va me faire un point très large. Je prends les deux brins, je prends le brin du devant qui est juste en face. Et dans ce cas-là, je peux reculer de une ou deux mailles, là je vais reculer de deux, un brin plus les deux autres, et ça va me faire un point très large qui m'obligerait à serrer un peu plus et je ne crois pas que ce soit l'idéal. Le mieux d'après moi c'est vraiment d'avancer de 1-2 brins, 1-2, euh, un, deux, une deux mailles, pardon, et de reculer de une maille. Alors ce que je fais aussi pour me faciliter la vie, attendez, je finis l'arrière, voilà, le pas arrière c'est que j'enlève je je, les épingles au fur et à mesure et donc comme ça je viens prendre vraiment le bord je compte, je passe, je prends le bord en face et de cette façon c'est quand même plus simple que quand je suis vraiment, euh, quand j'ai serré et que tout est collé. C'est peut-être le pas, le, le pas en arrière qui est le plus difficile parce qu'on a peut-être plus de mal, je ne sais pas si vous voyez que j'ai trois brins mais peut-être que c'est un peu moins visible. Alors là ce qu'il faut faire à tout prix c'est être très bien installé donc, donc, je vais trop loin. Un, deux, ici. Et en face, ici. Ce qu'il faut faire, c'est être bien installé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Ça, c'est fondamental. Et puis, les lunettes, si vous en portez. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai fait un début de couture en prenant les deux brins d'un côté et un seul brin, celui que j'appelle extérieur. Il est, il est euh, vers moi, vers l'extérieur. Enfin, le brin intérieur est, est rentré, en fait. On ne voit absolument pas. Et on va regarder ce que ça donne, et puis après je vais faire quelques centimètres en prenant par exemple les quatre brins. Pour voir s'il y a une petite différence. J'entends mon amoureux qui vient de rentrer là. Alors c'est un signe de la pause café, figurez-vous. Donc, euh, j'hésite un peu là quand même. Hein. Est-ce que je continue ce tuto ou est-ce que je m'autorise une petite pause Alors je me serais bien autorisé une pause, mais après quand j'ai bu du café, je suis tellement plus énergique que ça va être plus compliqué. Si je raccourcissais ce fil, voilà, allez, je vais, on va retourner puis on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc je retourne le travail que j'ai fait, et là vous voyez, hop, donc la couture, après on passe un petit coup de fer à repasser pour l'aplatir, et vous voyez, il y a un petit liseré, bien, ce petit liseré, c'est le brin intérieur d'une de mes deux mailles que je prenais pas. Donc ça peut avoir, en plus d'être quand même plus pratique me semble-t-il, ça peut avoir un intérêt esthétique, alors, est-ce que je pourrais obtenir un brin plus, euh, un liseré, pardon, plus important Oui, si je prenais, alors je vais re-retourner, si je prenais uniquement, allez où mon aiguille Le brin extérieur de ce côté et le brin extérieur de l'autre. Dans ce cas-là, j'aurais deux brins qui ne seraient pas concernés par la couture et j'aurais un liseré encore plus gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques centimètres. Ben là, il ne me reste pas beaucoup de distance, mais la moitié en prenant... Euh, les deux brins extérieurs et ensuite la dernière moitié en prenant les quatre brins et de cette façon on va voir euh, on va voir le résultat donc là je prends uniquement le brin extérieur et en face je prends uniquement le brin extérieur aussi et je récupère uniquement les brins extérieurs quand on a fait un ou deux centimètres c'est plus facile puisque les brins se tournent comme il faut en fait là uniquement le brin extérieur Pareil en face. Voilà, bon là j'ai fait 2 ou 3 cm, ça devrait être suffisant, on va regarder ce que ça donne. Donc ici la partie où j'ai qu'un liseré et juste ces quelques centimètres là, on voit que j'ai deux liserés parce que j'ai laissé les deux brins extérieurs. Je vais coudre maintenant rapidement avec les quatre brins ensemble. Je dis rapidement parce que finalement j'ai décidé de la faire cette pause café. Donc... Alors c'est beaucoup plus dur moi je trouve de prendre les quatre brins parce que finalement on n'y voit pas grand-chose. Alors où est-ce qu'ils sont 1, 2 Ouais ça va être un peu galère mais bon ça sera pas rapidement donc hein, du coup c'est un peu galère. Là je prends les deux brins donc j'avance toujours de deux pas hein, ça ça n'a pas changé. Et je reviens de 1, ça n'a pas changé non plus voilà encore un peu euh, ouais, que je me décale pas le plus difficile souvent c'est ça c'est euh, si j'avance de deux pas sur le devant est ce que j'avance bien de deux pas sur le dos Ok, et encore un peu une dernière pour la route 1 euh, 2 oui voilà ici Bon, est une de plus. Le café peut attendre. J'ai quand même un certain sens du sacrifice. Hein, vous, vous le noterez. Ça, ça vaut bien, euh, peut-être pas un abonnement, mais bien un pouce levé quand même, moi je dis. Hein. Je suis en train de négocier là. C'est du chantage que je fais. Allez, c'est bon. On retourne. Tadadam Et bien là, je n'ai plus de liseré du tout. Donc voilà le résultat esthétique. Un liseré. Attends, je vais mettre le plus possible à plat. Mais ça... Alors normalement, effectivement, après on passe un coup de fer. Quand on en a un... un liseré, deux liserés, pas de liseré. Voilà, donc c'est peut-être un choix que vous ferez. Peut-être que vous ne ferez pas le choix et que vous ferez comme vous pouvez. Euh, et que ça donnera un super résultat. Et dans ce cas-là, tant mieux. Mais quand vous aurez fait suffisamment de couture invisible, vous verrez que... En fait, euh... pas invisible, qu'est-ce que je raconte moi de couture au point arrière, vous verrez que si le, le choix peut se faire, simplement, il faut avoir peut-être un petit peu d'expérience, être bien installé, etc. Donc là, on dit que je termine ma couture. Voilà. Peut-être, oui. Alors, en général, moi j'en profite justement pour venir sécuriser le bord. En passant, sécuriser le bord et parfois faire les réparer un petit peu tout ce qui est un petit peu lâche. Les mailles qui sont pas trop jolies sur le bord de l'ouvrage. Et ensuite, simplement, je fais des allers-retours sur la tranche sans dépasser de l'autre côté. Donc voilà. Bon, là, j'ai plus beaucoup de fil. Hein. Je sécurise en faisant presque du surplace. Et voilà. C'est plus facile quand on a plus de fil, évidemment. Et je coupe. Voilà. vous avez fait ou vous allez faire une couture au point arrière moi j'aime bien le, le liseré quand il est tout seul deux, je trouve que c'est un petit peu too much et là je trouve que ça fait on voit pas trop le profil mais en fait ça arrondit beaucoup plus la couture quand j'ai un liseré ça l'aplatit plus ce qui peut résoudre notre problème si on n'a pas de fer à repasser Voilà, et ben c'est bon